Voir ce qui compte, dans sa dynamique. Job a un revenu de 747,95$ toutes les deux semaines, 19 500$ par an, une photographie des comptes le jour 1. Regarder uniquement le revenu ne correspond pas à la réalité. Quand on a de l'argent, on l'utilise. Le budget de Job ressemble à ça. Alimentation, logement, transport, etc. En faisant ses achats, l'argent passe du compte de Job à celui d'Aline pour l'alimentation, de Logan pour le logement, de Tran pour le transport, de Colette pour les communications, de Finley pour la finance et des affaires pour les autres affaires. Job a fait ses achats, l'argent va dans son réseau économique. Le budget moyen des gens du réseau économique de Job ressemble à ça. Ils ont de l'argent dans leur compte, ils vont le dépenser. L'argent circule dans le réseau. À chaque vente, la taxe de vente est payée. L'argent s'épuise dans le réseau économique de Job. Heureusement, Job reçoit son revenu. Il donne du travail à Aline, Logan, Tran, Colette, Finlay, affaires Chacun va à nouveau dépenser en faisant tourner l'argent dans le réseau économique de Job, encore et encore. Voici le jour 57 des comptes du réseau économique de Job. C'est Job le plus riche. Au 58e jour, c'est Job le plus pauvre. L'argent est à un niveau variable dans les comptes de banque. La façon de voir les comptes par photographie des comptes nous fait croire et dire n'importe quoi. La vue dynamique des comptes nous montre que John donne du travail à son réseau. Et le réseau se donne du travail à lui-même, sauf à Job. Avant de se demander d'où vient l'argent de Job, on va commencer par voir à qui profite l'argent de Job. À son réseau économique, c'est certain. Mais après... Aline fait ses achats, Logan consomme aussi, mais ses ventes sont taxables. Tran, Colette, Finlay, affaires. Ce qui se passe quand Job attend le jour de son revenu. Le réseau continue d'échanger. Avec ce graphique, on voit que l'argent va circuler dans tous les sens, sauf vers Job. On voit aussi que l'argent va finir dans le compte du gouvernement. Pour que le circuit fonctionne encore et encore, le gouvernement doit redonner l'argent des taxes de façon à ce qu'il repasse par Job. S'il le donne à quelqu'un d'autre que Job, l'argent circule partout sauf pour Job. Si Job avait du travail, ce ne serait pas Job, ce serait Aline, Logan, Tran, Colette, Finlay ou affaires Si le gouvernement donne le revenu directement à Job, le circuit économique fonctionne. Donner de l'argent à Job, c'est en donner aux autres. Mais combien L'argent qui rentre et sort du compte ne nous dit pas combien d'argent on a dépensé. On va regarder les dépenses cumulées. Jour 1, c'est le gouvernement qui dépense 747,95 Dans les premiers jours, c'est Job qui a dépensé le plus d'argent pour obtenir des biens et des services. Très rapidement, au septième jour, Logan a utilisé plus d'argent que Job. Au neuvième jour, c'est Aline qui passe devant Job. Zaffaire vient de doubler Job au quinzième jour, mais pas pour longtemps. Job reprend la troisième place des dépenses le 16e jour. Au bout de deux mois, Zaffaire a pris de l'avance sur Job. Logan est en tête, des dépenses suivies d'Aline. Finlay reste bon dernier, à 70 jours, même pas trois mois, Tran passe devant Job. Job repasse devant Tran. Les deux sont proches pendant le quatrième mois et le cinquième mois. Logan, Aline et Zaffaire ont pris de l'avance. On est presque au huitième mois. Tran passe définitivement devant dans job pour le total de ses dépenses. Dix mois, l'ordre ne changera plus maintenant. On arrive en fin d'année. Logan a dépensé trois fois plus que Job. Aline a dépensé presque deux fois et demi plus que Job. Zaffaire a dépensé une fois et demi plus que Job. Tran a dépensé 10% de plus que Job. Sur un petit budget de biens essentiels, cela a fait une vraie différence. Colette dépense une somme équivalente à 18 payes de job, soit un peu plus de 8 mois de salaire de job. Finlay a profité de plus de 11 payes de job, un peu plus de 5 mois de salaire de job, pour faire ses dépenses. Il y a les dépenses, mais il y a aussi les revenus. Logan a le revenu annuel de job en un peu plus de 3 mois. Aline a le revenu annuel de job en 5 mois. Zaffaire a le revenu annuel de job en 7 mois. Il faut un peu moins de 10 mois à Tran pour avoir le revenu annuel de job. Vous avez certainement remarqué que les revenus de taxes pour le gouvernement suivent de proche les revenus de job. L'écart est inférieur à une paye de job. Une fois que le circuit économique a atteint son rythme de croisière, les revenus et les dépenses sont équilibrés. Qu'est-ce qu'on a oublié de compter et qui ne compte pas vraiment Est-ce que le montant a une influence quelle que soit la somme d'argent en circulation, dans un réseau économique, la répartition de l'argent dépend de son utilisation. Si on dépense plus en habitation qu'en nourriture, il y aura plus d'argent qui va passer par le secteur de l'habitation. Pour les revenus, c'est pareil. Le revenu de job devient le revenu des autres. Vraiment pareil si on n'a pas regardé le montant qui a changé. Pas de surprise pour les revenus et les dépenses du gouvernement, les revenus et les dépenses s'équilibrent. C'est seulement le montant qui change. La vitesse de circulation de l'argent. Si Job reçoit son revenu aux deux semaines ou aux quatre semaines, l'effet sur son réseau économique est presque identique pour les dépenses. distribuées tous les 28 jours. Pour le revenu annuel, c'est très similaire. Voici Job qui reçoit son revenu tous les 14 jours avec une distribution tous les 28 jours pour le même montant annuel. Pour les taxes, le rythme a un effet sur la stabilité du compte. Mais les revenus et les dépenses s'équilibrent toujours rapidement. Qu'est-ce qu'on a oublié de compter et qui compte Les fuites systémiques. On a compté les taxes du Québec, on n'a pas inclus les taxes du Canada. Reviennent-elles dans le circuit ou pas Ce qui compte vraiment on a fait la comptabilité par habitude. Est-ce vraiment ce que l'on veut prendre en compte On connaît le montant d'argent, on ne connaît pas l'impact de cet argent tant qu'on ne sait pas ce qu'il produit. Combien de personnes pour produire l'alimentation Combien de personnes nourrit Quels matériaux de construction Pris où Jeté où Etc. Il ne suffit pas de compter, il faut compter ce qui compte. A bientôt dans d'autres vidéos.